Chez les Collapso, la crainte d'effondrement est envisagée comme une opportunité de rebâtir un monde meilleur. Un peu partout en France, des groupes mettent en œuvre ces valeurs Collapso en implantant des écolieux en territoires ruraux, comme ici, chez Etika Mondo. Avec sa compagne et ses quatre enfants scolarisés à domicile, Boris Obligine a choisi ce coin perché des Cévennes, une terre qui a souvent été un refuge au cours de l'histoire. Cet été, on va avoir 200 personnes qui seront passées sur le lieu. Ce sont plutôt des, des gens qui, pour la grande majorité, ont un emploi ou ont eu un emploi. Les trois quarts qui ont un profil Bac plus 5, ce sont des gens qui se posent vraiment la question à changer radicalement de vie. Ça fait énormément de bien de se retrouver dans un groupe culturel où tu as plus à justifier ton angoisse de l'effondrement et ta volonté de changer radicalement de vie. Et ça, c'est vraiment le « Ah, enfin, il euh, y a un petit îlot et ça me fait le plus grand bien. » Et au contraire, ça me motive, ça me stimule. Et on est véritablement une contre-culture émergente. Étudiant. Cadre de la télévision, de la RATP, de LVMH ou même directeur de fonds de pension, ils viennent de tous les horizons pour tester la Collapso dans sa version Retour à la nature. Oui. Héritière des communautés post-68, Etika Mondo organise des stages payants d'une à deux semaines pour s'initier à la permaculture et au low-tech. Oui. Donc ça, c'est un objet low-tech par excellence C'est super facile ouais. à comprendre. Il y a un vélo qui entraîne le tambour, c'est tout, pour faire la partie euh, lavage. La vache, la vache. Je vais vous faire une petite présentation de notre potager aujourd'hui. Ici, ce que vous avez, ce sont des buts, des buts auto-fertiles. L'avantage en fait, de la butte, c'est qu'on va apporter de la matière organique par le dessous et par le dessus. Comme ça, en quelques années, on aura vraiment une terre qui sera totalement fertile et des légumes qui seront évidemment en bonne santé. La permaculture c'est la culture de la permanence, donc l'objectif est de répondre à l'ensemble des besoins d'une petite société humaine euh, avec un territoire de proximité euh, tout en permettant à ce que ce territoire euh, puisse répondre à ses besoins dans le temps. Il faut qu'on apprenne à se nourrir avec les événements qui vont se passer dans les années à venir en fait on n'a pas le choix. Il faut tous qu'on soit capable de produire notre nourriture. Je ne suis pas du tout en mode survivaliste, euh, dans mon bunker, à me faire mes conserves. Hein. Moi, l'idée, c'est de travailler en société, en fait, et du coup, bah, de recréer une nouvelle société euh, en marge de la société actuelle, de créer vraiment en groupe. Vous voyez, ici, euh, on fait que bosser, en fait. On n'est pas là à se tourner les pouces, quoi. Je le fais à côté. Comme dans les monastères d'autrefois, ces écolieux conjuguent une croyance avec le travail manuel dans l'idée que les techniques ancestrales résisteront mieux face au choc climatique alors On cherche le plus de surface de contact entre les pierres. Donc, on n'hésite pas à les, à les décaler. On essaye de restaurer et de construire des traversiers dans les Cévennes pour pouvoir circuler, bâtir et cultiver, notamment. Donc là, ça nous demande une certaine humilité pour retourner sur les pas de nos ancêtres. Au fur et à mesure, on doit pouvoir monter dessus et ça ne doit pas bouger. J'ai envie d'être plus en accord avec les valeurs que j'ai envie de prôner et donc c'est important pour moi aussi de, de faire ce travail de, de reconnexion à la nature et de ne pas être hors sol. C'est nécessaire de pouvoir accompagner ces personnes qui sont sur des changements mais difficiles. Imagine quelqu'un qui a un emploi à la Défense et maintenant on sait que cette boîte est polluante et que ce n'est pas juste une petite pollution. Qu'est-ce que je fais Je lâche mon emploi au risque de la sécurité de mes enfants euh, Ou je continue au risque de la sécurité de mes enfants Quand j'ai quitté la ville, j'étais vraiment dans le mouvement de la décroissance. Et puis j'ai lu des bouquins, je peux citer Pablo Servigne, notamment. Et euh, bah, du coup, euh, je me suis dit, euh, c'est maintenant. J'ai des enfants, en fait, qui sont petits. Et euh, je sais qu'eux, ils passeront pas à travers les mailles du filet, quoi. On est des êtres humains et quand on parle d'effondrement, bah, ah, c'est la panique, l'angoisse, la dépression. À mesure que l'effondrement gagne les consciences pour devenir un phénomène de société, émerge donc l'idée que pour soigner la planète, il faut aussi apprendre à se soigner soi-même. Les perspectives sont assez moroses en termes de dynamique de la biodiversité, en termes de dynamique du climat. Enfin, il faut encaisser, quoi. Et donc, euh, en encaissant, on peut tomber dans des systèmes, dans des moments dépressifs ou dans des moments d'abattement, de, en tout cas, très forts. Parce que accepter la réalité euh, qu'on reçoit là, ça veut dire aussi remettre en question tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent c'est-à-dire 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans de vie. L'éco-anxiété, c'est le moment où justement on commence à avoir euh, son intelligence émotionnelle qui est stimulée. On est sorti de l'intelligence rationnelle où là il y a la mise à distance euh, de l'information et là on commence à rentrer dans un trouble de l'humeur, c'est-à-dire un déséquilibre émotionnel. Même à l'université, parfois per certaines personnes euh, déposent des arrêts de travail Lié à cette angoisse. Les personnes vont dire non, je ne vais pas travailler demain parce que euh, mon enfant peut-être ne verra pas euh, l'an 2030, l'an 2040. J'ai même eu des cas, euh, euh, le cas d'une adolescente de 19 ans qui, qui veut se faire enlever l'utérus parce qu'elle elle craint que ce, sa nageance puisse polluer la terre. Expiration, tête devant, inspiration, tête derrière, en douceur. Boris organise des séances de coaching pour apprendre aux stagiaires à lutter contre les états dépressifs dus à cette éco-anxiété et au stress pré-traumatique. Je ne sais pas comment ça va se passé tout à l'heure dans la séance de coaching, mais des fois, on en a qui en, qui en viennent à pleurer parce qu'ils ont peur de cet effondrement. Le sujet qui nous rassemble durant ces stages, c'est justement les enjeux de l'écologie. Est-ce que vous avez des craintes ou est-ce que vous avez des espoirs autour de ça Voir, est-ce que vous avez des craintes et des espoirs ça va être très difficile que les choses changent à niveau des, des grandes puissances. Quoi. Donc, ouais, c'est les deux. Les épreuves de la vie ont armé Boris pour faire face, dit-il, aux nouvelles anxiétés d'aujourd'hui. Si je dois être intime, mon père s'est laissé à l'abattement, il s'est donné la mort. J'en ai vu les, les, les, les conséquences. Ça n'a rien changé à la problématique, ça a rendu des gens tristes. Et là où il aurait pu, par moments, m'aider m'apprendre, il a fallu que j'apprenne par moi-même. Donc je pense que face à, à la difficulté, l'abattement n'a pas de place. Euh, L'humanité euh, a vécu la peste noire, euh, l'Europe a vécu deux grandes guerres. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on fait face à, à des problèmes. Alors celui-là, euh, il nous dépasse, c'est le climat, c'est la biodiversité. Ce que je sais, c'est que les solutions existent si déjà on reprend tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le passé et qu'on prend tout ce qu'il y a d'intéressant dans le moderne. On a déjà de quoi faire quelque chose de, de génial. Si ça suffit, ben on a une nouvelle civilisation face à nous qui peut être super intéressante. Et si ça ne suffit pas, on aura eu la dignité de le faire. notre utopie, notre côté illuminé, entre guillemets, c'est de croire que demain, euh, le nouveau contrat social intégrera l'animal et le végétal, et qu'on ne verra plus qu'une société humaine au sein de la nature, mais qu'on verra une société écosystème. Boris et les siens tentent de développer une sagesse de l'effondrement. Face à une crise des ressources, au risque de pandémie ou de famine, ils plantent les graines d'une société alternative. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est plutôt de se dire « Ah ben, on va assister au grand final, et finalement prenons-le comme un cadeau. » Il faut pas s'arrêter à, à la peur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, c'est la motivation. On n'a plus le choix, alors allons-y, et c'est ça qui est grandiose. On n'a plus le choix que d'être des bâtisseurs de pyramides ou de cathédrales. C'est incroyable.